Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile de Minibus. Vous allez bien ça va, merci. Bah, comme vous, vous avez l'air d'être rayonnant en forme. Euh... Alors, comme on va parler euh, des batailles de l'Assemblée nationale, du match euh, NUP-RN pour les postes. qu'il y a des ententes qui ne veulent pas dire euh, leur nom, d'ailleurs, leur remaniement, l'avenir ça, ça du PC, ça. le non. pouvoir d'achat. <rire> euh, Alors, commençons quand même, avant d'en venir à la politique. Commençons, euh, Fabien Roussel, par les condamnations au procès des attentats du 13 novembre. Oui. La perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces dix mois de procès D'abord que ce fut un procès exemplaire. Je suis plutôt fier euh, de la justice de mon pays, parce qu'il y avait euh, un véritable défi de faire entendre la parole des victimes, et face à un, un tel, une telle barbarie, euh, c'était euh, pas évident. Mmh. Et il fallait réussir à faire parler les auteurs, euh, pour que l'on puisse comprendre... Comment c'est possible, comme l'a dit une des victimes, présidente d'association, comment des jeunes peuvent tirer dans le dos d'autres jeunes Qu'est-ce qui peut les pousser à ça, pour que plus jamais ça ne se reproduise Et ils ont euh, bien sûr créé toutes les conditions pour ça, des réponses ont été apportées, une partie des réponses. Les condamnations, et d'ailleurs, les victimes disent, euh, le, le, le, le le réquisitoire, les condamnations étaient, étaient fortes, elles, elles oui. correspondent à, à, à leurs attentes, euh, mais ils disent quelque part ce qui était le plus important, c'était de pouvoir parler et de pouvoir entendre aussi les les, les auteurs de, de cette barbarie et de comprendre et de comprendre. Ça participe du deuil. Et puis c'est un y a, nous avons un tel combat mené contre euh, ce terrorisme euh, meurtrier, barbare qu'il faut comprendre. Ce procès a a, a permis d'apporter quelques réponses. Il quelques réponses parce qu'il y en a certains mais, qui ont dit, par exemple, c'était trop dilué, trop long. Il a fallu attendre ça. quatre mois avant de s'attaquer à l'idéologie et voilà peut-être que. On, on oui, est mais mais les dessus. victimes avaient besoin de parler aussi. Donc euh, les avocats euh, ont, ont, ont, ont proposé de travailler ensemble, que chacun puisse parler de tel sujet, de tel autre, etc. Enfin, c'était quand même pas évident. Vous imaginez l'ampleur de ce de ce, cet acte terroriste le plus meurtrier sur notre sol euh, on s'est attaqué à un monstre ouais. quelque part ouais. et, euh, et, et, et il fallait qu'il parle ce monstre il a parlé un peu euh, certains ont demandé des excuses euh, euh, oui. et, et donc d'autres sont restés droits dans leurs mmh. bottes euh, si on veut s'attaquer à ce terrorisme euh, qui vient y compris de chez nous, avec des, ah oui, des, des bien gens bien. qui décident de prendre les armes. Il faut comprendre quels sont les ressorts intellectuels, les, les, les, les motivations qui peuvent conduire à de, de telles horreurs. Oui, euh, Fabien Roussel, on va parler de pouvoir d'achat dans un instant. On en vient aussi au paysage de l'Assemblée Nationale. Deux vice-présidents attribuées au Rassemblement National hier, deux pour l'ANUPS hein, aussi. Est-ce que c'est logique ce qui a été voté hier Il y a une Assemblée Nationale... Euh, qui correspond euh, au, au choix des Français. Euh, les Français ont réussi à faire une Assemblée nationale comme si la proportionnelle était là, oui. sans la proportionnelle. quand même incroyable. Et donc, euh, euh, il faut accepter ce choix. Euh, c'est euh, comme si vous me demandiez est-ce que c'est normal qu'il y ait 89 députés euh, du Rassemblement National dans l'hémicycle. C'est les Français qui choisissent, c'est les Français euh, qui oui. votent. Oui. Et donc, euh, euh, si euh, ce parti politique euh, je le combat parce que euh, nous avons des idées qui sont vraiment différentes. Mm -hmm. euh, ce parti ne parle pas de salaire, mm -hmm. ce parti ne, ne parle pas de retraite, euh, il est obnubilé par euh, l'immigration. Euh, – Ah et donc parle que... des retraites, hein, mais bon... Euh... – Ouais. Bah, – si, si, bah, attendez. Ouais, ouais, euh, il parle de pouvoir d'achat, il parle de retraite ah, un ouais, petit peu. – Il parle de pouvoir d'achat, ouais. ah, ouais, dans ces tracts, je sais, je les ai ouais, en face oui, de à moi, sûr, aussi, hein, ouais. dans les tracts c'est écrit, il faut augmenter le pouvoir d'achat, ils sont gentils, ouais, ouais. mais par contre, il ne faut pas augmenter les salaires des fonctionnaires, il ne faut pas augmenter le SMIC, donc... Faut qu'ils nous disent comment les travailleurs vont gagner leur vie mmh. et c'est des bon, combats de fond donc, que nous avons avec eux. Donc cette ne... assemblée, elle est comme ça. Oui. Maintenant les batailles de postes, oui. la lutte des places qui se mène à l'Assemblée nationale. Oui. Comme on dit chez moi, ça m'aurait pile les tripes. Oui. Je, je ne supporte pas ça et donc je laisse chacun à ses petites affaires. Mais c'est très très loin de mes préoccupations. Bah oui, je mais souhaite mais en même temps, que l'on s'attaque. Parce que vous êtes aussi ouais, au sein mais chacun du... veut avoir euh, sur sa carte coalition. de visite écrit euh, euh, secrétaire vice président Ouais. et tralali, et tralala. Ouais. Euh, franchement, euh, les Français attendent de nous que ouais. dès le mois de juillet, il y ait du sonin, du trébuchant qui rentre ouais. dans leur porte-monnaie, qui remplissent le frigo, qui permettent de payer le litre d'essence pour partir en vacances. C'est dans 10 jours bon, alors, le départ en vacances, on a un litre d'essence qui ouais. dépasse les 2,30 euros 30, euh, du litre, et, euh, et, et, et le, le spectacle de l'Assemblée nationale, c'est un bon, ben, je te dépose Fabien Fabien mais, Roussel, va, oui, mais quoi, Fabien Roussel, visiblement, visiblement, ça quand même, euh, ça intéresse euh, vos amis euh, de LFI euh, ces batailles de postes bah, ?– Oui, bah, vous leur posez la question. Bah, – oui, on leur, vous leur dit moi, la question. Vous me posez la question, je vous réponds. – Oui, bah, ça vous intéresse quand même, euh, bien non. sûr. Non Pas du bah, tout ?– Non, je vous dis, moi ce que je... D'ailleurs, <rire> la première chose que j'ai faite à l'Assemblée nationale, c'est de travailler sur un texte de loi ouais. avec euh, les collaborateurs de notre groupe euh, GDR, mm. euh, composé de 22 députés, mm. euh, je le signale, un texte de loi euh, qui, euh, euh, qui, dont le but est de baisser le prix de, du litre d'essence ouais. tout de suite, là, dès cet été, en, supprimant, en baissant la TVA à 5,5 à et en supprimant la TVA sur euh, ouais. une autre taxe, la TICPE. Ouais. Nous pouvons tout de suite baisser le litre d'essence, le prix du litre d'essence, de plus de 30 centimes mmh. tout de suite, et aller chercher l'argent en taxant les dividendes des compagnies pétrolières. Bon. Voilà, c'est ouais. écrit. Il y a un texte de loi qu'il propose. D'ailleurs, je vais proposer que ce texte de loi soit euh, soumis euh, par amendement euh, au, au, au débat sur euh, la loi sur le pouvoir d'achat là, dans les dix dans les jours qui viennent, et puis on verra. Oui. Moi, c'est là-dessus que je veux qu'on bah discute. Bah, est-ce que bien le sûr. gouvernement, est-ce que ça... les députés en marche sont prêts à voter ça oui. C'est ça le sujet. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que mais les salaires va... vont augmenter au mois de juillet oui. Est-ce que nos retraités vont gagner 150 à 200 euros de plus Alors, par mois Fabien Roussel, a que tout ça qui tout doit ça, nous ça, mobiliser. Bah oui, bah bien sûr, tout ça, ça passe justement aussi par des commissions du travail, la commission des finances par exemple. Je suis désolé, mais c'est important, la tradition veut que cette présidence revienne au principal groupe d'opposition. Non. La tradition, c'est ça Non, non. D'abord, ah, il n'y ah bah, a, a, a pas de tradition. Il ouais, bah, y a si. un règlement mmh. à l'Assemblée Nationale. Ouais, ouais, ouais, oui. Un règlement qui... à l'Assemblée Nationale ouais, qui prévoit... De tradition, mais voilà, ça, ouais. Oui, c'est un règlement. Mmh. Voilà, et un règlement qui prévoit que la, la présidence de la commission des finances euh, revient euh, au groupes d'opposition, ouais. voilà, un, un des groupes d'opposition, voilà, c'est tout. Donc, le groupe majoritaire, celui euh, du président de la République, ouais. ne participe pas au vote. Ça, c'est d'usage, c'est de tradition, ouais. ne participe ouais. pas au vote. Ouais. Et ensuite, les partis, les groupes d'opposition, ouais. entre eux, choisissent le président de la commission des finances. Voilà, et c'est là où il y a un rapport de force, il ouais. y a une, euh, une bagarre. Voilà, donc. Euh, les différents groupes euh, de la gauche se sont mis d'accord pour présenter la candidature d'Éric Coquerel, et donc les députés qui siègent dans cette commission aujourd'hui euh, de gauche vont voter pour la candidature d'Éric Coquerel, et puis les autres, bah, je ne sais pas moi qui vont présenter, et puis voilà. Et puis il y aura un vote, mm. et puis en fonction de ce vote, il y aura euh, un président, et puis ouais. voilà. Bon. – euh... Et on et, et n'en on parle plus Et on passe à autre chose ?– Ah ben bah non, bah bien sûr, parce que c'est important pour la suite, euh, évidemment, en fonction de la personne qui est aussi à la commission des finances, à la présidence, non ça, ça, euh, donc on en parlera ouais, et on continue. Non, non, une, mais bien sûr. c'est fait, c'est fait. Bon, euh, est-ce que euh, ce n'est pas euh, Valérie Rabault qui, par exemple, est-ce qu'elle n'aurait pas été plus consensuelle au sein même de la gauche Nous, quoi, ce que nous avons proposé, oui. c'est qu'il y ait évidemment une candidature unique, euh, et c'est une bonne chose mmh. que nous puissions nous mettre d'accord sur une mmh. candidature unique, mmh. euh, qu'elle vienne de la France Insoumise, du Parti mmh. Socialiste, ou elle aurait pu même venir de nos rangs, Et mmh. nous avons même proposé, avec d'autres d'ailleurs, mmh. avec Valérie Rabault, que ce soit une présidence tournante, y compris. Ben voilà, comme ça il n'y a pas de dispute. Et puis tout le monde, tout le monde est content. Ça a été refusé, c'est pas grave. Il y aura la candidature d'Éric Coquerel. Nous voterons pour. Et on peut parler du pouvoir d'achat. Donc euh, oui. Et, et non mais non mais bien sûr. Et donc euh, c'est tout le tout le groupe, hein, c'est ça. Donc euh, qui qui va voter non, non, pour Éric Coquerel les, Non non, ce sont les, euh, les députés qui oui. siègent à la commission des finances. Il y en a 78, ouais. euh, je crois. Ce sont eux. Qui vote Oui. Bon, voilà. Mais parce que tout à l'heure vous disiez, euh, j'aime pas ce spectacle. Et ah non. Vous... Je supporte pas ça. Bah, franchement, c'est quoi ce spectacle C'est -ce ce, ce, celui de euh, de se battre, de faire des tractations, de négocier en coulisses, en public, euh, pour avoir tel ou tel poste avec des arrangements euh, contre nature. Euh, franchement, quand l'urgence et la priorité est aujourd'hui d'avancer vite et de frapper fort pour qu'il y ait tout de suite des avancées importantes pour les salaires, pour le pouvoir d'achat des Français. Et donc, sur ces questions-là, nous devons vite nous mettre au travail. Ouais. Et j'aime pas ce petit discours euh, qui dit, euh, de, de la part du gouvernement et, et de la majorité, euh, euh, venez participer au gouvernement d'Union Nationale, on va tous travailler ensemble, quand euh, la réalité c'est, est-ce que vous êtes prêts à voter des lois, mmh. euh, aujourd'hui, des mesures, aujourd'hui, fortes, qui vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français Et ça, on le sait maintenant ils ouais. ne le voteront pas. Le texte qu'ils vont soumettre au vote des députés oui, dans, dans quelques les, jours. Dans ouais, quelques jours. Donc on commence à voir ce qu'il y a dedans. Il ouais. bah y, a, y, a, y a Peanuts dedans, encore une fois. Euh, bah, y a, y a les Français même, vont découvrir. Il y a toujours une ristourne pour le 4 pour les ouais, carburants Mais Il y a mais, le chèque. Mais c'est des, des... des ristournes, des petits chèques, ouais. euh, 3 euros ici, un petit chèque là, et, ouais. et selon conditions, et machin. Et au final, les Français vont se rendre compte que. Mais vous préférez euh, quoi, vous Ils ont Alors voulu tout voulez... changer et que rien ne change. qu'est-ce que vous préférez Moi, je souhaite qu'il y ait. Toutes, les seuls moyens de lutter oui. de, de défendre le pouvoir d'achat des français c'est d'augmenter euh, les salaires oui. que ceux qui travaillent puissent vivre de leur travail avec une augmentation du smic mais aussi de l'ensemble des salaires au-dessus du smic mmh. dans le privé ça veut dire qu'il faut faire une, convoquer tout de suite une conférence générale des salaires avec toutes les branches professionnelles pour qu'il y ait une augmentation générale de tous les salaires et dans l'augmentation la... de combien 15% le, pourcent. le SMIC ben doit non, mais augmenter. Attendez, mais vous avez discuté SMIC, avec des patrons d'entreprises, des petites entreprises, euh, ils ne ah, peuvent pas. Ah, mais on peut accompagner les petites et moyennes ah entreprises. Bon. Les entreprises perçoivent 160 milliards d'euros d'aide publique par an. Oh. Ces aides publiques, c'est notre oh. argent, c'est l'argent de l'État, oh. c'est notre budget. Oh. Ces aides publiques, elles pourraient être attribuées aux entreprises en fonction de leurs engagements, oh. sur l'emploi, sur la formation, sur les salaires. C'est ça que nous disons, vous trouvez normal, vous, que euh, Pouyagé, le, le président de Total, oui. distribue 7 milliards d'euros de dividendes et se paye 6 millions d'euros de salaires. Oui. Et il va dire qu'il ne peut pas augmenter ses salariés. – Il met une, non, mais une là, vous avez mais vu, mais des de primes, 12 centimes. Ouais, – Oui, des primes, des ouais. ristournes, tourne, etc. C'est des rustines. Oui. Nous, ce que l'on veut, c'est s'attaquer véritablement à, à, à cette politique de bas salaire qui mmh. existe dans notre pays et qui fait que des gens travaillent et ne mmh. peuvent pas vivre de leur travail. Bon. Ils ne peuvent pas se payer de vacances. Arriver euh, au 20 du mois, ils doivent choisir entre remplir le frigo ou payer les factures. Oui. Alors qu'ils bossent, oui. c'est quand même terrible que dans oui. une grande puissance comme notre pays, on en soit à des niveaux euh, des pays les plus bas de l'échelle de l'Union Européenne. Oui. Parce qu'on a une politique de bas Salaire. Donc oui. on a un pays faible, oui. on a un pays pauvre. Oui. Euh... Le enfin, bon, ouais, bah, bon. Bon, – Le luxe en... – Non mais juste, non juste mais, pas bien, vous savez, un, un soudeur, un soudeur chez moi, dans le Nord, un soudeur chez moi, il oui. va gagner 1500 euros, 1700 euros oui. dans une entreprise française, oui. de la métallurgie, il traverse la frontière, il va en Belgique, il est payé 2000 euros. – Oui, voilà. et s'il va un petit peu plus loin en Europe de l'Est, il sera beaucoup moins payé, la oui. moitié moins. – Ah ben bah non, c'est même... – bah, bah... Du coup, c'est même l'inverse, du coup, on fait venir, du coup, on fait venir, du coup, on fait venir des soudeurs de Pologne, de Roumanie, chez nous, parce que on augmente pas les salaires chez nous. Vous oui. trouvez ça normal oui. Non mais je vous pose la question, vous trouvez ça normal Ah ben euh, non, bien sûr, <rire> est-ce que les entreprises ah, peuvent... Faut bien les que, augmenter, non mais, mais Fabien Roussel, Fabien Roussel, quand vous allez discuter avec ces entreprises, elles vous disent qu'elles ont quand même tellement de charges qu'elles n'y arrivent pas sinon, et qu'elles mettront la clé sous la porte, comme beaucoup sont allés en Europe centrale. Ça, vous l'avez constaté déjà depuis des années. on a euh, sur les entreprises, ouais. et sur euh, des entreprises de l'industrie, ouais. euh, des charges qui mmh. pèsent, qui ne mmh. sont pas les charges dont vous parlez, les cotisations ouais. sociales, mais ce sont d'autres charges, des charges financières, le poids des banques qui ne prêtent pas. Oui. Ce sont des charges d'énergie qui mmh. coûtent excessivement mmh. cher. Enfin, le gaz et mmh. l'électricité, l'électricité mmh. notamment dans la métallurgie, oui. a été multipliée entre 5 et 10. Oui. Ils ont des factures aujourd'hui d'électricité, ces entreprises qu'elles ne peuvent Allez, pas payer. Il Alors reste, franchement, oui. si l'État n'est pas capable de baisser les factures d'énergie de ses entreprises pour oui. pouvoir augmenter les salaires, que fout l'État, il, il, il nous reste deux petites minutes, Fabien Roussel. – euh, euh, Non mais vu, je ne veux pas vous y embêter, y a, non plus. – bah, non, non, mais c'est juste que je voulais il, développer quelque chose. L'ouverture <rire> de l'enquête pour tentative de viol à l'encontre de Damien Abad, il ne peut plus être euh, au gouvernement, selon vous ?– Ah ben, bah, jusqu'à maintenant, il disait, il euh, n'y a pas de plainte, euh, c'est des... Euh, des des, des rumeurs, ouais. etc. Maintenant, il y a une plainte, donc quand même... Euh, – Donc, euh, Elisabeth Borne, lors du remaniement, bah, elle doit... – C'est elle-même qui avait dit, il euh, n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas de raison de démissionner, maintenant il ouais. y en a une, donc euh, ouais. qu'elle mette ses actes en, en cohérence avec ce qu'elle a dit. – Bon, alors, euh, on parle quand même beaucoup de vous, euh, dans un euh, remaniement, euh, en fait, très large. Est-ce que ce serait possible, ou alors ça, c'est vraiment complètement farfelu ?– Ah ben bah là, alors là, je ne savais pas, ça, vous avez des infos ?– Non, mais vous, sans doute, oui. – Vous, sans doute. – Soyez sérieux. – Non, mais mais euh, non. Je pose la question. Quand hein. j'ai rencontré le président de la République, ouais. il est vrai qu'il m'a parlé à plusieurs reprises ouais. euh, de nous proposer, à nous, Parti communiste ouais. français, de rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Et je lui ai dit tout de suite et d'ailleurs je l'ai confirmé en sortant de l'Elysée tout de suite à la télé, qui m'a interrogé aux chaînes d'info, qu'il n'était pas du tout d'actualité de rentrer dans un gouvernement euh, dirigé par lui, par sa majorité, dans la mesure. Mmh. Dans la mesure où il ne mettait pas en œuvre les réformes attendues par les Français. Nous avons vocation dans notre histoire, oui. nous, Parti oui. Communiste Français, de participer à des gouvernements avec d'autres, parce que mmh. nous voulons transformer la France. Mmh. Nous voulons être du côté du monde du travail, du côté mmh. des ouvriers, du côté des salariés, oui. et nous avons toujours été comme cela. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui fait toujours le choix de privilégier la finance bon, et de... les plus riches. Et donc, nous ne pouvons pas participer pas. à un ouais, gouvernement ouais. de cette nature. Ouais, voilà, ouais. c'est pas dans l'intérêt des travailleurs. Bon, bon. Donc, nous n'y serons pas. Et bon. je l'ai dit. – Oui, bon, euh, il y a le Covid, euh, c'était bien de se serrer les mains à l'Assemblée nationale, en fait, euh, tous les députés, là. Euh, il y a deux Mais s'il hein. si y a des mesures de ouais. précaution à prendre, et certainement, vu le pic d'épidémie ouais. euh, qu'il faut en prendre, il faut les prendre vite et que tout le monde s'y astreigne. – Est-ce que vous irez casser une croûte cet été avec Émeric Caron. Qui Émeric Caron. C'est qui hein Vous le connaissez, de la France Insoumise, qui, lui, ne veut plus manger de viande Ah, ben, bah, et... <rire> si on devait se retrouver ensemble, bah, il mangerait des. Bon, moi, ouais, des pisons vous, des... vous ne le connaissez pas, Émeric Caron <rire> Si vous le connaissez. Euh... Non. Non. Très bien. Non. Bon. Non, non, désolé, non. Non, non, je connais pas, non. Oui, bon, il fait partie de la nuque quand même. Ah, d'accord. Merci.